Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je voulais faire un test de produit. Là je suis dans un coin en montagne où d'habitude il n'y a pas trop de vent, voire quasiment jamais. Ni d'ailleurs les gens qui coupent leur herbe, ça arrive quasiment jamais. Là aujourd'hui c'est chiant, donc euh, on va essayer de faire euh, <rire> semblant et pas trop s'embêter par rapport à ça. Aujourd'hui dans la vidéo, comme vous avez testé, je voulais voir un petit peu la différence entre des allumettes normales, donc une petite boîte simple, et euh, les allumettes un petit peu dans ce style là, que vous avez peut-être déjà vu. Comme ça, vous voyez, c'est un petit peu les allumettes tempête dites qui résistent au vent, à la pluie qui normalement s'allument même s'il y a une tempête et 200 km/h de vent. Là aujourd'hui, on a une petite brise avec, comme vous le voyez peut-être au niveau des arbres, les, les branches qui bougent pas mal. Donc, on est sur un vent à je dirais entre 30 et 50 à l'heure. Il y a des, un peu des bourrasques de temps en temps, donc c'est là que ça, ça pulse un peu. Et là, on peut voir un peu plus la, la différence et les écarts de, de vitesse de vent. Je voudrais juste vous montrer que, en tant que tel, quand on allume une, une allumette, on s'attend à ce que ça tienne. Et là, vous voyez, ça, ce, la flamme ne reste pas. Malgré les protections qu'on peut essayer d'y mettre, dans tous les cas, hop là, tac, vous voyez, ça s'allume, mais c'est quand même galère à la tenir, sans éviter de se cramer les doigts, et sinon, bah ça s'éteint, tout simplement. Et, justement, le le fait d'avoir euh, ces, euh, ces allumettes magiques, comme on pourrait dire, eh c'est un petit peu euh, l'argument de vente, dans le sens où on a une capsule étanche. Très bien. Le grattoir est à l'extérieur. Pas bien. Par contre, on a... Alors, euh, comment dire... Un peu de... De de mousse, de, de laine qui est dans le capuchon pour permettre de faire un allumage à l'écart au cas où avec un fire seal ou ce genre de choses on a quand même des bandes <rire> de grattoirs à l'intérieur sous vide enfin étanche donc ça c'est quand même bien hein, évidemment et après en tant que tel bah, on attend juste que le vent se lance un peu mais comme vous voyez les, les baillères bougent un peu donc <rire> on est quand même un peu proche de la réalité et s'il y a un petit peu de vent comme ce qui est en train d'arriver je vais vous montrer l'allumage même si ça tient pas... C'est pas une dinguerie, hein, <rire> en tant que tel. Mais euh... on va essayer d'attendre deux secondes que ça parte. Ok, c'est bon, le vent se ramène. Ça envoie, là, c'est comment c'est parti. Donc je vais craquer et je vous montre direct l'allumage, à voir ce que ça donne. Vous voyez, ça tourne dans tous les sens, la fumée. Et comme vous le voyez, ça crame quand même ma hein. Ça crame bien. Par contre, ça crame surtout du long. Et la flamme ne ne reste pas en fait on est vraiment sur l'équivalent d'un je sais pas peut-être d'un fumigène ou d'un combustible assez rapide qui crame toute la partie de la mèche mais qui ne continue pas sur le bois comme sur euh, les allumettes dites euh, standard, comme on a testé juste avant et c'est assez pénible je trouve donc euh, je trouve pas ça dingue je, je me dis que dans le sens où si vraiment on se prépare un petit foyer normal pour allumer un feu on reste juste à côté Hop là. Ah, désolé. et où on protège un minimum la flamme pour allumer je me dis que ça peut se faire effectivement dans ce sens là ça peut se faire mais après en tant que tel c'est dommage et je pense que ça n'a pas été super bien pensé dans le sens où ça crame hyper vite et ça ne continue pas sur le bois ce qui est dommage parce que ouais c'est un peu chaud quand même mais Vu le tronçon du, de l'allumette, qui est quasiment deux fois plus gros que ce qui se fait euh, pour des allumettes standards, je trouve ça très dommage que le bois ne continue pas de cramer. Ou alors que la surface soit encore plus condensée, mais avec du bois et que ça puisse continuer derrière. Donc je trouve ça assez dommage, je suis assez déçu. Voilà, après en tant que tel, hein, la petite capsule est sympa, hein, ça peut faire quelque chose de cool. On est sur la marque UCCO. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, ça peut faire plaisir. Hein. Quelques abonnés en plus sur chaque vidéo, ça fait vraiment kiffer. Et puis il y a un moment, on sera peut-être mille abonnés quand même, hein Parce que bah, ça crame, hein, évidemment. Ça tient. Vous voyez, on, on se coupe comme un ouf. Par contre, euh, voilà quoi, c'est, ça dure pas des masses. Regardez le vent. Là, c'est pas une tempête que j'ai hein, à côté de moi. Je peux vous parler. Le son est à peu près clair. Donc ça, ça crame pas mal, mais euh... après, euh, la flamme ne tient pas, quoi. Je trouve ça quand même décevant. Décevant pour euh, un peu ce que, ça, ce que ça propose et ce que ça, ça donne en résultat. Je trouve ça assez moyen. <coughs> mais en tout cas, si jamais la vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à mettre un gros like en l'air, à la commenter, même à la partager si ça te fait kiffer. N'hésite pas aussi à regarder sur ma chaîne, il y a plein de vidéos, plein de choses qui pourront sûrement t'intéresser à l'occasion. Sac d'évacuation, survie, test de produit, euh, euh, ration d'urgence, un max de choses. Et je te laisse également deux autres vidéos là, au cas où pour euh, bah, voir ce qui pourrait t'intéresser. La dernière vidéo de la chaîne et une autre vidéo que j'aurais choisie. Et au cas où à cliquer sur mon visage pour t'abonner. Ciao, ciao